Falcable, un outil indispensable pour faciliter les transcriptions en facile à lire et à comprendre. Démonstration. Vous allez sur Internet et vous tapez www.falc-able.fr. Vous arrivez sur la plateforme de Falcable qui est destinée à aider à la transcription en facile à lire et à comprendre. Vous vous connectez ou vous créez un compte, si vous ne l'avez pas déjà fait, puis vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc Vous cliquez sur « Je me connecte ». Apparaît la plateforme de Falcable où vous inscrivez le mot ou l'expression que vous voulez transcrire en facile à lire et à comprendre. Le principe est simple. Par exemple, vous écrivez « discrimination » qui est un mot complexe. Et vous allez voir comment d'autres personnes ont déjà transcrit en facile à lire et à comprendre ce mot ou cette expression. Voilà un exemple. La discrimination veut dire « traiter de manière différente ou d'une façon qui n'est pas juste une personne parce qu'elle est handicapée. Être discriminé veut dire etc. etc. » Et ce sont des exemples qui ont été déjà traduits par d'autres personnes. Falcable, c'est un outil pour pouvoir s'inspirer de d'autres textes traduits en facile à lire et à comprendre, avec un moteur de recherche et une base de données. À chaque occurrence de discrimination, par exemple, vous allez pouvoir voir un extrait de texte et aussi voir qui l'a traduit et y visiter la source. Par exemple, ce texte que Comaccess a fait, pour la PEP 84, vous allez pouvoir cliquer sur la source, et sur la PEP 84. On a voulu que Falcab soit le plus facile à, à utiliser, et euh, donc vous pouvez, avec le minimum de boutons, vous pouvez évidemment compléter vos coordonnées, en plus de votre prénom, de votre nom et de vos numéros de téléphone, et vous enregistrer. Cette plateforme est évidemment numériquement accessible puisque c'est l'expertise de ComAccess qui a eu l'idée de faire cet outil. Cet outil a été fait aussi en collaboration avec Areva et Atimik. Pour Cet outil est collaboratif et pour pouvoir collaborer il suffit de transmettre un document en facile à lire et à comprendre. ComAccess valide que les règles soient bien respectées et suite à cela vous donne un accès illimité, sur une durée déterminée, à la plateforme. Cette plateforme est évidemment gratuite. Vous sélectionnez le document que vous voulez transmettre. Vous mettez évidemment le nom de l'auteur. Là, un exemple, c'est un texte comme Access a fait. pour le, La DITP, la Direction inter, Interministérielle de la Transformation Publique. Vous y inscrivez le lien vers lequel euh, il y a le document facile à lire à comprendre, ou le lien de l'auteur, par exemple. Votre adresse mail, qu'on puisse vous joindre, évidemment. Et puis, la date de la création du document. C'est intéressant aussi de donner le domaine d'application euh, du, du sujet que vous, que vous transmettez. Donc là, en l'occurrence, c'est le sujet de la législation. Vous cochez différentes cases qui, nous, qui précisent que vous pouvez transmettre, que vous acceptez de transmettre vos documents, sachant que vous gardez évidemment les droits d'auteur et vous envoyez le fichier à Comaccess. Et vous pouvez revenir évidemment sur la plateforme. On va pouvoir faire un autre exemple, l'exemple de la RQTH, qui est un acronyme, et voir comment d'autres personnes ont déjà expliqué ce qu'est le mot RQTH. Et donc le moteur de cherche fait son travail et va aller regarder les extraits dans lesquels le mot RQTH apparaît. Alors C'est parfois pas toujours pertinent, mais la plupart du temps, puisque ces mots sont complexes, ils sont expliqués en facile à lire et à comprendre. Voilà différents exemples. Je disais tout à l'heure, euh, la plateforme a été euh, faite en partenariat avec Atimic, qui est une entreprise adaptée, qui a réalisé tout, tout, tout le développement informatique, et puis cela aussi a aussi été euh, financé par un autre partenaire qui est Areva, et la mission handicap d'Areva. Alors voilà comment cela se... Se déroule quand vous nous transmettez un document facile à lire et à comprendre nous allons nous recevoir un mail et nous allons vérifier que les règles sont bien respectées et après cela vous allez pouvoir avoir accès, un accès illimité sur une durée déterminée à la plateforme Falcable. Aujourd'hui on veut cette plateforme collaborative, évidemment, et vous avez, pour l'instant, si vous ne collabérez pas, vous avez le droit à 5 essais par semaine. L'idée étant, plus tard, de, le, de rendre cet accès complètement illimité, mais on a besoin de votre collaboration. Voilà pour la démonstration. Falcable, une idée originale de Access applicable sur Internet, sur smartphone, ordinateur et tablette.